Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Nathalie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment booster un petit peu le démarrage de votre ordinateur sous Windows. Alors lorsque vous installez des logiciels sur Windows, on ne fait pas souvent attention, mais parfois il y a une petite case qui est cochée et qui dit « Démarrage automatique ». En gros ça veut dire que quand vous allez démarrer votre ordinateur, le logiciel va se lancer également. Et ça, parfois, ça peut faire perdre du temps. C'est souvent le cas, comme par exemple Discord, Skype, plus euh, personne n'utilise. Avast ah, voilà, également. Donc voilà, il y a plusieurs logiciels qui se lancent au démarrage de Windows et qui peuvent ralentir votre machine. Pour se faire et éviter que les logiciels se lancent, en fait, et donc gagner un peu de temps au démarrage, on va se rendre dans le gestionnaire des tâches. Pour ce faire, on fait CTRL là-dessus. On clique sur gestionnaire des tâches et ici on va aller dans l'onglet démarrage. À partir d'ici en fait on a toute une liste avec toutes les applications qui vont se lancer au démarrage. Et là par exemple je viens de remarquer que le moteur de recherche Opera se lance automatiquement au démarrage de Windows. Donc ce qu'il suffit de faire c'est de cliquer sur Opera et cliquer ensuite sur désactiver. Je vous invite donc comme ça à désactiver quelques petits trucs qui ne sont pas essentiels, comme par exemple Microsoft Drive si vous ne l'utilisez pas. Ou alors d'autres logiciels comme par exemple euh, Vanguard que je joue jamais à Valorant, du coup j'ai désactivé. Là dans la liste on peut donc voir ce qui se lance au démarrage de mon ordi, donc on a Steam, Skype, Parsec, Mod ça c'est pour euh, les lumières du PC et on a aussi euh, Adobe, tous les produits Adobe qui se lancent automatiquement qu'on peut désactiver. Donc je vous invite en fait à désactiver ce que vous utilisez pas du tout et vous allez voir vous allez gagner un petit peu en temps de démarrage. Du coup voilà vous avez toute une liste ici avec tous les logiciels qui se lancent, à vous de les désactiver pour gagner un petit. peu. Bon et bien voilà cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et que vous savez maintenant comment désactiver certains logiciels au lancement de Windows et j'espère que dans votre cas ça va améliorer votre vitesse. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, n'oublie pas d'aimer la vidéo, la partager, la commenter, abonné et à de rater des prochaines vidéos. À bientôt